Je souhaite calculer le PGCD du contenu des cellules A1 et A2 et faire ce calcul donc dans la cellule B1 actuellement sélectionnée. Je clique donc sur le bouton de l'assistant-fonction et dans la boîte de dialogue de l'assistant-fonction, je vais chercher parmi les fonctions mathématiques. A l'aide de l'ascenseur, je me déplace jusqu'à la fonction PGCD puis je passe à l'étape suivante. À l'étape suivante, j'indique donc parmi les différents arguments possibles, les nombreux arguments possibles, j'indique en numéro 1 la référence de la cellule A1 et en numéro 2 la référence de la cellule A2. Nous voyons que le résultat du PGCD de A1 et A2 apparaît immédiatement dans l'assistant fonction, ce qui nous permet de vérifier le fonctionnement ou l'erreur éventuelle sur les références indiquées. Je clique sur le bouton OK et dans la cellule B1 s'indique maintenant le PGCD de A1 et de A2, c'est-à-dire 9.